ah, zalai. m'a... la Thank you. Ah, ça ferme. Ah, on, a on est loin de... de la boutique de Zazamena. C'est un petit labyrinthe. Labyrinthe. J'ai ce garde, Je Bon, je a pas de Bazarini change, Change, pas Il est après transportez pas mon jour c'est quoi c'est la mosquée ah, ah là c'est la mosquée c'est une mosquée où c'est un lieu d'habitation Ah il y a une mosquée là-dedans, c'est bien. Ah ouais ouais. Donc euh, une info que je vais vous donner, les gens qui viennent ici au bazar, qui vont venir au bazar, il y a une mosquée là à côté. Là-dedans. Dans le bazar, il y a une mosquée. Il y a une petite mosquée là, c'est bien. Tu peux faire les abullitions dedans, prier. Waouh Franchement.. C'est beau, bon, c'est beau c'est beau C'est beau bon. C'est même 46, je ne pas que tu es ça, je ne vais pas te tu es mais ça rend c'est bon mais ça lui va lui merci madame je suis en train de vous un peu base de je suis en train de vous faire un de je suis zo de vous je vous de je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 Yo, yo, ma cagame, est-ce que tu m'as est-ce que tu m'as trouvé? Hein? Hein? Je ne sais pas si tu Asurahara asta que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu tu Maure, on C'est bon. On au là Hey, il est maure à tout. vous C'est pas grave. On au là un goût Vous l'avez habillé. Où là un goût mon C'est bon, mais Toujours là-dessus. Toujours là là-dessus. Toujours là-dessus. Toujours de dessus Toujours là si oui. vous un matin la vous si <risos> Bom, Rafael, o Rafael mana tudo bem, Não vou tudo ba coar, mamaju boa. E eu jogo com morango e va, puta cá teste. vamos ali, oh. Comité de tourisme, il y a quand même. Ah il pleut là, hein C'est le bordel. Le bordel. C'est vrai que la maladie. la voix. Et va couvrir une bague au point de vue natal non au monde à caméra et n'y savait la protection et en basse comme ce qui donc comité de tourisme c'est toujours fermé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 on connaît sais ma varaisse France. Mes niets je ne Ah. a je ne sais pas si je vais faire un tour pour que je puisse Je ne sais pas Oui, même la barge, elle est rouillée. Hein. La barge est rouillée, pas retapée. Il n'y a pas le temps. Hein. Normalement, ça doit être entretenu là, la coque. Regarde la coque elle est en train de rouiller là. Ici je te dis, tu, tu vois tout, ici tu vois tout. C'est dingue. C'est dingue. Mayotte, <rire> tu vois des choses pas, pas, pas, pas, pas c'est pas possible vous êtes pas encore prêt vous êtes pas prêt encore ah c'est le c'est Bon, je vais voir Zazamena là parce qu'elle me dit ouais je, je, je finis je finis mais... Ouais. <rire> <rire> да по ясно э ご視聴ありがとうございました。 Ouh, un solo bêto, un solo bêto ah, ah, ah. Et voilà, on a fait le tour. On a fait le tour les amis. Donc, je, je vais vous laisser. On se dit à plus tard, Inshallah. D'accord Mais là, il pleut, je, je peux même pas sortir. Hein. Donc voilà. On va s'arrêter de filmer parce que la pluie Ah, Il Ah, donc allez à tout à l'heure les amis à tout à l'heure Inch'Allah.